Alors cette visite aujourd'hui à la Grunevore et à Berlin était très constructive, très intéressante pour moi. Et nous avons vu que dans toute l'Europe, euh, la problématique de la durabilité, de la nouvelle politique agricole commune, les défis en matière euh, d'environnement, de changement climatique pour l'agriculture est une préoccupation. Et c'était très intéressant d'échanger avec les collègues des autres pays et de régions comme la Bavière. Et on a vu qu'elles étaient, par exemple, en matière de digitalisation. Euh, avec l'Autriche, quelles solutions ils, euh, ils abordaient pour l'agriculture. On a pu expliquer quelles étaient euh, les intentions de notre charte pour euh, la digitalisation en matière d'agriculture et de souveraineté alimentaire. Euh, avec la Norvège, par exemple, nous avons euh, discuté de la qualité de l'agriculture et de la pression euh, sur euh, l'environnement. Il y a aussi un débat. Euh, politique et de société euh, en Norvège. Et je crois que ce genre de discussions sont utiles. Concernant l'Union européenne, c'est un premier contact avec le nouveau commissaire euh, à l'agriculture. Euh, la nouvelle politique agricole commune est en train de se discuter et j'ai invité euh, le commissaire euh, de l'Union européenne euh, à venir en visite en Suisse.